Le Wagon est une formation au développement web full-stack qui est centrée sur la pratique et le produit et qui dure 9 semaines. Nous formons au métier de développeur web junior, mais aussi à des métiers autour du product management, product owner, product manager, et à toute personne qui souhaite intégrer une structure un peu plus orientée tech, comme des start -up tech. Pour nous rejoindre, il faut d'abord s'inscrire sur notre site, s'inscrire à une session particulière. On organise quatre sessions par an. Il y aura ensuite un entretien, de motivation, suivi par des tests techniques qui se font en ligne. C'est une formation accessible à tous. Ce qu'on recherche avant tout chez nos candidats, c'est ce ce, de la motivation, l'envie de travailler en équipe et l'envie de créer à travers le développement web. Au wagon, on apporte des compétences techniques aux esprits créatifs. Alors si vous êtes un peu créatif, n'hésitez pas à venir à un de nos ateliers pour tester votre envie d'apprendre à coder.